8h, 8h ou 3h 8h 3h pour 7h ou 2 Il Wow Alors, y a je manger. Moi, okay. rien, si tu as un peu mangé, moi j'ai fait J'ai plus rien J'ai plus rien Faut organiser que si on Faut organiser quelque, quelque chose à manger Quand moi je trouve mon agent, c'est moi qui organise Quand toi tu trouves pour toi, tu vas jouer ouais. l'auto Toto, ouais. arrête de dire ça C'est pour toi non je ne sais pas si tu as dit que tu as je que tu as dit que tu as tu as on, que tu as tu as dit c'est trop faible, il y a quoi pour ton genoué C'est trop frais, il y a même pas de taboua. C'est qui est sûr, c'est là où il est. Ah, Je reviens tout à Je reviens tout à tout à l'heure. Je reviens Je il y a fini avec la mais la rotité, il y a un faux il y a un faux, il y a un faux, il y a un bateau faux Regarde. regarde, toi même regarde, regarde, il a un faux Regarde. regarde, ça, c'est pas pour toi, lève toi, je veux, je Regarde. m'asseoir là, hey Regarde. quoi, donc Regarde. que je veux Regarde. Regarde. mais respecté, respecter. Regarde, je veux m'asseoir là, voilà, tu as quel problème, regarde ce que j'ai gagné ce que j'ai gagné, Tu vois Toi me regardes. C'est ce que j'ai gagné. Attends attends. Ah C'est pour moi. Non, non. moi, c'est pour moi ça. Attends attends. Oh, qu'est-ce que tu fais C'est gâillé à l'autorité, c'est bien ça Non, don moi ça, c'est pour moi. Comment je peux Mais c'est pour moi non Pour toi, c'est pour moi non Mais si. J'ai gâillé, mon frère. Félicitations. Oui. Ah non. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Tout a changé. Non, il toi un peu. C'est donc pas des. C'est donc pas des là. Non. Et tout a changé maintenant C'est donc donc oui là. Mais ça, il y a quoi comme ça au niveau le poids. Hein? Je te dépasse dans toutes choses maintenant. Avis, il, il y a deux heures maintenant, c'est chez moi que tu viens manger. Et après hein? Et Tout ça s'est passé. Ah. Tout ça s'est passé. Hein? Avis, tu dormais chez moi, oui, tu dors chez moi. Hein? Non, Sondor, laisse-toi faire de tout ça. La fête de Gali, avec ma carine, sans rien là-là. On a fini avec ça. Macarie, il y a un hein? d'accord, c'est quoi, il y a un on va y finir avec ça, avec toi. Hein. Oh. On parle de l'argent, hein. Oh, Dieu. On parle de l'argent, hein. Ah, Trandor, regarde. Regarde, à mon C'est la dernière femme que moi je vais draguer dans ma vie. Après maintenant, c'est les femmes qui vont me draguer parce que j'ai de l'argent. Tu vois? C'est la, la dernière femme que je vais draguer, je vais draguer dans ma vie. C'est elle. Oui, c'est l'argent qui fait tout ça. Hein? Demoiselle, ah. laisse-moi. Regarde la pauvreté. Ok, ça va? En fait, je suis le, le, le millionnaire. Tu sais, j'ai de l'argent. Pas possible. Tu vois, bientôt, maintenant, je vais l'envoyer. Il va, il, va il va me chercher la clé de ma voiture quand je reviens. Que j'ai payé un événement maintenant. Mmh. Tu habites dans le quartier? Mmh. Alors, sinon, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Je te, je te laisse mon numéro. D'accord? Je te laisse mon numéro. Tu m'appelles le soir et on ira. On ira au festival, toi et moi, avec ma nouvelle voiture que je vais prendre ce soir. Tu as mon numéro là. Tu as mon numéro. Tu m'appelles le soir. D'accord Ok. Tu m'appelles le soir. D'accord. Total. Appelle-moi, hein Oui. Ça, c'est de l'argent. Facilement comme ça. Facilement comme ça. Abyss, ah, tu es le mal, là Hein Tu as que... gagné cette grosse somme. Tu entreprendre en même temps. En quoi oui, oui, mais le cas commence par courtiser les femmes. Abis, tu es normal. Sur le dos. Tout ça, c'est jalousie. Hein eh? C'est la jalousie. Oui. D'ailleurs, tu on va voir On rentre, Avec... oh, rentre, rentre chez toi à la maison. Moi tu peux Là, je vais prendre ma voiture. Je vais t'inviter. Tu vas laver ma voiture. Rentre chez toi à la maison. Abis. Eh? Rentre chez toi à la maison. Oui, non, merci. Dégage. Hein eh? on, on te, parle de l'argent. Tu parles de ma, ma mouillée, mouillée. Regarde. Moi, pas... il laisse tout le temps laisser dans la pauvreté, il faut chercher pour toi. C'est quoi C'est quoi de nous ah C'est pas vrai. C'est quoi le ticket le soir. D'accord OK. C'est le soir. Swordon, Srodor Tu sais que t'es qui là, tu sais que.. Tu sais que j'ai déchiré ce qu'il a pour la fille là. Sodor, tu te parles, non Tu as quoi Swador Mais on est des amis non Oui, ça c'est quelqu'un. <'in> on se connaît